Et voilà, c'est Patrick, une fois de plus, c'est bien juste une petite vidéo très simple, vous avez vu là dessous, là il y a un questionnaire, et ce questionnaire, ça va, pardon, va vous permettre de, de recruter euh, ben, vos saisonniers, parce que chaque année on me, on me demande s'il y a des saisonniers, si je peux faire apparaître une annonce, et bien euh, jusqu'au 12 juin, vous pouvez diffuser vos annonces à titre gracieux, euh, voilà, c'est ma participation à cette reprise un peu compliquée, et puis, à partir de je vais, je vous piquerai quelques euros, ce qui paraît normal que je sois rétribué un peu de mon travail. Euh, et bien voilà, après, faites ça et puis je diffuserai ça sur le groupe Leroïque que vous connaissez. Et également, je l'enverrai à toute ma base de données de mes abonnés. Euh, que vous dire Alors, juste aussi de, de bien proposer les choses. Et puis c'est surtout, essayez de prévoir d'ores et déjà une à trois photos ou encore mieux une vidéo comme je le fais là, avec ma mon smartphone et c'est pas bien compliqué et puis si vous bafouillez on s'en fout mais donnez envie aux gens de, de venir travailler chez vous euh, ça peut être très sympa de faire ça comme ça. Euh, une fois que vous soumettez ce formulaire c'est à dire que vous l'envoyez vous allez avoir une réponse automatique euh, dans votre messager donc vous ne pas dans votre mail et qui va vous indiquer comment faire pour uploader c'est à dire que vous allez voir il y a un lien c'est très facile et puis vous, vous collez vos photos dedans c'est pas très compliqué même pas du tout. Euh, et puis euh, et moi, je m'engage à diffuser ça, comme je vous l'ai dit, à mes abonnés sur le groupe Facebook euh, de l'école crêperie. Voilà, à très bientôt, merci, je vous souhaite vraiment une très belle reprise, même si c'est compliqué pour, pour beaucoup. Euh, voilà, si ma petite contribution pour vous aider, ben, j'en serais très heureux. Et puis, ben, je vous souhaite plein de bonnes choses et prenez soin encore de vous parce que tout n'est pas fini. Allez, salut, bye bye et bonne nuit, parce que là... Vous voyez la pendule, là, c'est un peu tard, mais bon, j'ai eu cette idée-là, donc je l'ai mis en application. Allez, ciao